Annyeong. Dans ce lookbook K-pop, je me suis inspirée de trois tenues portées par le groupe G-Idol lors de leur dernier comeback pour Oh My God je prends leur style et je l'adapte à tous les jours et je pense que ça pourra aussi t'inspirer si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue mon but c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, et eh bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos toutes les semaines, j'avoue avoir une petite préférence pour le style de Soyeon donc c'est pour ça que le tout premier viendra d'une des performances du M Countdown, que je trouve absolument magnifique et son style c'est vraiment un style qui me correspond à moi personnellement, donc je pouvais pas trouver mieux, ni tomber mieux, niveau style niveau look, c'était vraiment top, le second c'est aussi son style lors d'un show music core, je le trouvais trop beau, après j'ai pas les mêmes habits qu'elle, malheureusement, <rire> donc finalement j'ai un peu fait avec ce qu'il y a dans ma garde-robe et c'est aussi un peu ça que je t'encourage à faire, c'est de regarder ce que tu as dans ton armoire et comment est-ce que tu peux le transposer pour faire un peu style inspiration K-pop, et puis finalement le dernier look sera inspiré de Sujin au show music core. c'est un look relativement simple, assez sporty, mais que je trouve qu'il a toute sa classe, et c'est parti Thank you. quelle tenue tu as préférée et aussi mets un petit like si tu veux plus de lookbook de ce genre là aussi si tu veux voir d'autres vidéos sur la mode coréenne je t'invite à regarder cette playlist là sinon tu peux aller regarder une autre de mes vidéos allez chérie